j'espère que vous allez bien. On est aujourd'hui le samedi 12 février. J'ai vu que donc le convoi de la liberté était entré à Paris. J'ai vu que les, le gouvernement avait sorti les, les tanks. Euh, que dire Est-ce surprenant les, les connaissances, et est-ce surprenant Franchement, euh, enfin bon. Voilà, le ton est donné. Bon, alors, je vous avais promis de faire un tirage complémentaire par rapport à celui que j'ai fait, puisque c'était il y a 2-3 jours, puisque j'avais vu qu'il y aurait quelque chose d'inattendu. Bon, Donc, euh, ben, j'ai attendu un petit peu hein, avant de faire un tirage complémentaire. Voilà, de façon à être bien détendu et bien concentré. Ben, on va voir ce qui sort. Donc, on a déjà quand même une première information, sachant que il y a les tanks qui sont de sortie. Et puis, j'ai aussi entendu que la situation escaladait quand même entre euh, l'Ukraine et la Russie. C'est peut-être ça ce que j'ai vu. Hein. C'est possible. Hein. C'est possible. Bon, on va regarder. On va déjà regarder... Alors, toujours avec le jeu de haut, parce qu'il y a plein de cartes dedans qui sont pas mal. On va déjà regarder euh, avec cette histoire de, de, de tank, là. Euh, comment ça va... Euh... <rire> comment dire Comment la situation va-t-elle évoluer Voilà, bon... Alors à Paris. Bon ben voilà. Ça c'est nos fameux camions. Alors pas que, hein, puisqu'il y a des motards, il y a tout ça, il y a les voitures. Et ici, il y a, ben, ça, ça peut représenter le, le, le Tour de Paris. Alors je sais bien que normalement c'est le périphérique, donc c'est un cercle. Mais bon, comme je n'ai pas, on va considérer que c'est autour de Paris ça. Hein. Donc oui, il y a bien effectivement les histoires d'enfermer ou d'enfermement ou de bloquer. Alors on va essayer de voir la situation, comment ça va évoluer. J'en avais déjà parlé, mais c'est pas grave, je vous dis, je vous fais un tirage complémentaire, hein, parce que c'est important. En tout cas, pour l'instant, ça correspond à ce que j'ai vu en astro, hein, l'embrasement pour la liberté, c'est vraiment ça. Bon, un fardeau, une situation qui s'améliore, le calme, enfin bon, les, les manifestants à la joie. Bon, vous voyez, il est déjà plus euh, positif celui-là, mais on va voir. Puis après, euh, on, va, tiens, on va remettre tout de suite des grandes cartes. Je vais dire, puis après, je mettrai de grandes cartes. Ça ne va pas aller. Il faut que je fasse tout de suite. Je ne sais pas si l'âne si qui plie, c'est le gouvernement ou pas. Je ne sais pas. On va remettre dans le, dans le sens. Hein. En tout cas, dans un premier temps... Ça a l'air d'être bien. Alors, humilié. Bon, ça, c'est justement... Ça peut être justement le gouvernement qui est humilié. Hein. Étranger, hein, oui. Il y a l'étranger. OK. Bon, ça, c'est plutôt positif, en fait. Hein. Embarrassé, ouais. Ici, j'ai quoi Habitude. On va le mettre la, la carte-là, que vous la voyez. Et stupide. Ah bon, bah... Ça, <rire> c'est pas pourquoi j'ai stupide. C'est un a priori, quand même. Alors, stupide... Ok, on va remettre une carte sur chacun. J'ai l'impression que le, le, le gouvernement, il est dépassé quand même. Hein. Là, euh, ils ont quand même sorti les extrêmes. Et c'est à mon avis, ce n'est pas une bonne stratégie. Hein. Voilà, bon. C'est bien le gouvernement qu'on a ici. Hein. Il est humilié, c'est vrai. Mais vous voyez, la réponse c'est resserrée. Bon, c'est les fameux tanks, mais pas que, hein, parce qu'à mon avis, ils vont encore sortir des trucs. Ça, mais on, on les connaît, donc on n'est pas surpris non plus. Ah, l'étranger. Ah ben là, on a les militaires. Mais avec, en rapport avec l'étranger. Avec Pardon. Ah, j'ai baudouillé aujourd'hui, je ne vais pas y arriver. Alors, ici, embarrassé. Ouais. Ok. Habitude. D'accord. Et la stupide. Ah bon, bah à mon avis, ceux qui sont stupides, ce sont eux. Hein. Ce n'est pas euh, les gens qui dansent. Hein. Bon, on va remettre encore une petite carte. Ça a l'air d'être intéressant, ce tirage, et je le sens bien. Je, je crois que c'est un tirage qui est parlant. Hein. Il y en a ce que je sens plus que d'autres. Hein. C'est normal, hein. parfois on est bien connecté, puis il y a des jours, ça passe moins bien. Mais là, je le sens pas mal, ce tirage-là. Alors, on va regarder. Victime, oui. Ok, ici, alors, comique. Je crois que je vais l'enlever, cette carte-là, parce qu'elle m'énerve. Ça ne va pas du tout avec les militaires, étrangers et comiques. Ou alors, c'est... Euh... C'est le... les États-Unis, je me demande. Le comique de service, si je puis dire. Ce <rire> serait euh, bidet. Enfin, bref, vous avez compris. Esclaves. Alors, le feu, euh, pour moi, ça peut être les armes à feu. Hein. Non Ok et embarrassé parce que euh, je crois que c'est les gens en fait. Les gens ils sont très calmes. C'est pour ça que vous avez la carte du repos. Les gens ils sont très calmes, mais euh, on va dire les esclaves de, du système. Ils vont réagir avec le feu. Je sais pas, j'ai quelque chose qui, qui me semble être aller dans ce sens-là. Partager, voilà. Alors habitude des partager. Alors, ça peut être la population qui est partagée, par contre. Oui. Il y a vraiment une population qui est vraiment divisée en France. Il y a les personnes qui ont l'habitude de, de, de, de faire jouer la solidarité qui sont là. Et il y en a d'autres qui sont, vous voyez, à l'écart... Qui, et ce sont eux qui sont partagés donc j'ai peur quand même qu'on ait vraiment des gens qui soient pour des gens qui soient contre et c'est pas bon parce qu'il faut vraiment être solidaire alors ici qu'est-ce qu'on a chagrin ouais. ouais. Moi je crois que les, les policiers quand même ils sont pas pour hein. mais bon d'un autre côté stupide, chagrin c'est comme si la, la riposte du gouvernement est inadaptée Quelque part, c'est ça que je ressens. C'est inadapté. Au lieu de chercher le dialogue, la négociation, mais cette fois, les négociations correctes, ils sont en train de refaire encore un tour, ici. Il s'appuie y, y avoir des victimes. Bon, ils sont humiliés, donc avec leur ego, évidemment, ils n'acceptent pas. On voit bien, regardez, l'âne qui, qui courbe la tête sous le fardeau. Donc là, ils sont quand même bien embêtés. Ils sont bien embêtés. Ils ont perdu la face. Ça, c'est ce que j'avais dit. Hein. Et du coup, euh, bah, ils, font, ils vont se poser en victime, en fait. Je crois que c'est ça. Hein. Ils vont jouer les victimes par rapport aux gens qui sont stupides, n'est-ce pas Qui n'ont rien compris. Sachant que le gouvernement fait ça pour le bien des gens, évidemment. Pour moi, ils vont jouer la carte de la victime. Et du coup, ils vont resserrer. Hein, le genre, mais on fait ça pour votre bien, vous n'avez rien compris, euh, voilà. Voilà. Bon, donc ici, on a déjà un premier indice qui va être resserrer encore la vis. Bon, après, on viendra après là. Alors, esclaves et embarrassés. Ouais. Ouais, ils sont vraiment embêtés parce que les gens, ils sont pacifiques. Ils veulent les réduire à l'état d'esclave. Je crois que c'est ça. Et du coup, ils vont aller utiliser la, la force du feu. Parce que là, pour l'instant, on a les tanks, mais ça risque quand même de... Comment dire bah Il peut y avoir, euh, oui, des... Oui, des, des feux, des armes à feu, quoi. Ce euh, genre de choses, hein. Voire même euh, des petites grenades lacrymogènes, quoi. Enfin bon, euh, ce genre de choses sympa Pour euh, réduire les gens à l'état d'esclaves, hein. C'est ça, en fait. Bon. Alors, chagrin, bah oui, ça va pas bien se passer, cette histoire. OK. Alors maintenant, on va regarder ce que c'est que cet étranger comique, là. Qu'est-ce que c'est que ça On a bien les histoires d'armée, quand même. Hein. Alors, comique, je ne vois pas pourquoi. Ou oh alors, je vous dis, c'est le comique de service. Et là, il y a quand même un arc-en-ciel. Alors, regardez ce que c'est que ça. Alors, il y a bien des gens qui se retrouvent. Donc, ça, c'est bien. Mais, alors, vous voyez, en fait, on a, on a les deux. Hein. On a quelque chose de positif ici, mais on a ici la répression. C'est vraiment bizarre. ouais C'est peut-être ça qu'il veut me dire quand il me dit comique. Ça se trouve, ça veut dire bizarre. Hein, au sens de drôle. Comme j'ai pas de carte bizarre, il me sort comique. Quelque chose de bizarre. Ouais. Quelque chose de vraiment bizarre, effectivement. Bon, on a vraiment les militaires qui interviennent. Ouais, la haine pour les gens qui veulent se retrouver. Ici. Et là, alors, fascination décidément. Bon, moi, je dirais qu'il va y avoir de la répression. Avec, bon, ben les temps qu'on les a, mais avec le feu avec la police, avec ici des choses même plus violentes. Il y a une haine par rapport à la population qui veut se retrouver. Pourtant, on a quelque chose qui vient de l'étranger, ici, et qui donne une amélioration. Alors, est-ce que ce sont eux, finalement, qui viendraient sauver euh, le blocage que je vois en train de se mettre en place Vous avez pensé à vos animaux, évidemment. Hein, pour les, les pâtés, enfin bref, les boîtes, les croquettes, tout ça. Parce qu'il ne faut pas qu'ils souffrent de la folie des hommes. Hein. Alors, on va regarder ce que c'est que cette, euh, cette armée-là. Ouais, trahison. Il y a quelque chose qui... Je vous dis, j'ai sorti déjà, hein, et dans le même contexte, pratiquement. Il y a quelque chose qui va arriver. En fait, c'est comme si la situation était en train de de s'améliorer peut-être en arrière-plan par rapport à l'étranger, bien qu'on entende des choses diverses et variées, et que finalement, il y a quelque chose qui va intervenir et qui va aller euh, interrompre l'amélioration qui était en vue. Et Là, je pense vraiment à l'Ukraine et, et à la Russie. Là, Il va y avoir une espèce de, de trahison à cet égard. Et du coup, euh, ça risque de faire intervenir ça, hein. Voilà, parce qu'il y aura une impasse. Je ne sais pas, je le sens comme ça. Bon. Et ça va arriver en plus au moment où on aura le fameux convoi. C'est vraiment bizarre, tout ce qui se passe. Voilà, intimider. Donc, quel, quel, quelque chose qui pour intimider, hein, c'est ça. Et l'impasse, fermeté, ouais. Ouais, ouais, ouais. Ben oui, je crois que c'est ça. Hein. Il va y avoir une, un déclenchement peut-être de guerre possible. Alors je sais que j'avais dit qu'il n'y aurait pas de conflit ou je sais plus ce que j'avais dit, je crois. Oui, j'avais dit qu'en fait, euh, euh, Caligula n'oserait pas s'engager dans le conflit, mais euh... franchement, je me demande. Hein. Il va y avoir un conflit quand même. Moi je me demande si vraiment s'il n'y a pas y avoir un conflit, mais ce ne sera pas voulu, ce sera en fait du fait de trahison là. C'est comme si ce conflit il avait été voulu. Alors peut-être par le nom. Hein. Ouais, c'est bien possible. Alors ici on a des conseils. On a la maladie, d'accord. On va regarder ce que c'est. Rire, ouais, donc... Il euh, y a quelqu'un qui va prendre conseil, mais euh, rire, ça ne sera pas pris au sérieux. Euh, alors, il est possible que ce soit encore euh, notre cher Caligula qui essaie encore euh, d'intervenir, hein, euh, mais il n'a pas été pris au sérieux. Par contre, là, moi, je me demande si c'est n'est pas... Euh, si c'est pas Joe bidé ici qui est malade, alors je ne sais pas pourquoi j'ai attirant. Parfois il y a des cartes un peu bizarres. Ouais, il, est... il y en a un qui est malade là. Est-ce que c'est l'autre ouais, Et ça va arriver en plein, en plein, plein de manifestations. Ça, hmm. on va avoir des événements qui vont se télescoper. Moi j'ai l'impression. Le printemps va être chaud. Oui, nu. Alors, je vous l'ai dit, hein, nu, c'est sans défense. Hein. C'est désarmé, ici. Alors, aimer, bon, bah ça, c'est notre convoi de la liberté. Il est là. Hein. Donc, je me demande si on ne va pas avoir, euh, par exemple, je pense à Joe, hein, au, au bidon, là, comme on dit. Ici, alors, attirant, bah, ça veut dire qu'il serait attiré quand même, euh, pour euh, vers euh, vers un conflit. Hein. C'est comme ça qu'il faut le comprendre. Hein. Mais il est malade. Et donc, quelque part, euh, il n'est pas vraiment habilité hein, à prendre la décision. C'est pour ça que vous avez nu. Nu, des armées sans défense, ici. Et pourtant, il va, il va quand même attirer ou être attiré pour déclencher un conflit. Il y a quelque chose au niveau des États-Unis. là, Mais je vous le dis, il ne va pas bien. Il va pas bien. Donc, euh, il est bien possible que ce soit euh, euh, quelqu'un qui gouverne en sous-main. Ce conflit-là, j'ai l'impression vraiment qu'il est voulu. Voilà, vous avez le nom qui est, qui sort, qui est sorti. Il est derrière tout ça, hein. Eh bien écoutez, vous avez la réponse. Hein. Il y a des histoires de d'achat, de corruption, enfin d'argent quoi en fait, pour déclencher un conflit à mon avis. Et c'est ça que j'ai sorti je pense dans le précédent tirage, où vous avez dit qu'il y aurait des morts en relation avec l'étranger, qu'il y avait des choses qui étaient bizarres. Bon ben attention, attention parce qu'il peut nous tomber un truc dessus quand même. Par manipulation parce que je suis persuadée que euh, Vlad, il ne veut pas le conflit, lui. Mais j'ai l'impression qu'il n'aura pas le choix. Voilà, changement. Vous avez ici l'argent qui provoque le changement. Et prendre. Bon, ben voilà, vous avez la réponse ici. Donc, pour résumer, on va effectivement vers une répression euh, du convoi de la liberté par le gouvernement. Ça va provoquer beaucoup de chagrin. Oui, il va y avoir aussi le feu. Bon, enfin, bref. Des échauffourés, échauffourés ou échauffourées, je ne sais plus comment on dit. Je crois que c'est échauffourées. Il va y avoir ça. Il va y avoir de la répression. Et en même temps, je pense que le nom va intervenir et déclencher le conflit. Alors, non voulu par Vlad, mais quelque part, il n'aura pas le choix parce que, euh, voilà, parce qu'il faudra qu'il réagisse. Hein. Et que les tentatives de conciliation ne seront pas prises au sérieux. Bon. Alors, notre fameux convoi, qu'est-ce qui devient là-dedans Parce que je vous entends me demander, ben oui, alors, ben, ça peut bloquer tout. Hein. Alors, qu'est-ce qui va se passer après si on a vraiment une histoire de conflit, là Qu'est-ce qui va se passer C'est là où j'en étais restée, plus ou moins. Hein. Alors, on a quelqu'un qui intervient. Voilà ah, les fameuses négociations. Et l'autre, là, qui est dans son coin. Bon, on va recouvrir tout ça. On va avoir un printemps très mouvementé. Hein. 2022, ce n'est pas du tout comme l'énergie de 2021. 2021, c'était gelé. Hein. On a subi, subi, subi. Voir mes prévisions astro. Mais 2022, là, c'est euh, les montagnes russes. C'est le cas de le dire, justement, les montagnes russes. C'est le haut, le bas, le haut, le bas. C'est ça. Hein. C'est très, très mouvementé. Joie. bon, il y a quand même quelqu'un qui va intervenir. Ah ben, ça peut être euh, euh, Donald, pourquoi pas. Là, il va bien y avoir des négociations, mais des négociations pas claires. Hein, des négociations euh, malhonnêtes, comme je dis toujours, pour éliminer le mouvement. Et là, alors, quand je dis règle du jeu ou le jeu, il y en a un là qui, euh, qui est dans son coin, mais je crois que c'est Caligula, là, lui. Il est hors-jeu, justement. Jeu, il est hors-jeu. Pour moi, il est hors-jeu. Et ça ne m'étonnerait pas, d'ailleurs, qu'il déclare ne pas être candidat à la même époque. Parce qu'on voit bien que quelqu'un se met en retrait, là. Bon. Alors, il y en a quand même un qui va intervenir Alors, j'ai dit Donald, mais peut-être que ce sera quelqu'un en France aussi, hein. En tout cas, il y a bien quelqu'un qui va intervenir de façon positive, alors j'espère. Voilà, quelqu'un qui va prendre des mesures. Ouais, vous voyez, il y a un accident. Vous j'avais sorti déjà de, la dernière fois. Et là, bah, c'est lui qui s'enfonce dans le tourbillon, hein. C'est au Caligula là que je sors, je suis à peu près sûre. C'est lui. Donc il y a quelqu'un qui va intervenir, qui va prendre des mesures. Voilà, ce qu'il est là de la situation. Il y en a un qui va dire, bon, bah ça suffit maintenant. Hop Et la lassitude, donc, va prendre des mesures et finalement, ça va ramener de la joie. Bon, je, je vous rassure quand même, on va s'en sortir. Vous hein. voyez Il y a bien un accident ici. Accident, faillir, c'est échec. Donc, il euh, y a bien des choses qui vont pas marcher. Et la colère. Bon, bah, voilà. Ouais, bof. Il y en a un qui va perdre les pédales, là. C'est peut-être pour ça, d'ailleurs, que... Euh, je me demande si ce n'est pas ça. C'est-à-dire que notre cher Caligula, il est, est hors-jeu. Mais il ne suit plus non plus les règles du jeu. Il est complètement... Euh, fit, je vous l'ai déjà dit, hein. Il n'arrive plus à, à comprendre, à trouver, à réfléchir. Enfin, bref, il est mis à part parce que il va y avoir trop de colère. Il va pas savoir gérer la situation. En d'autres termes, c'est ça. Il ne va pas savoir comment gérer la situation. Uniquement, il va le faire uniquement par la colère. Et c'est pas du tout, du tout ce qu'il faut faire. Et du coup, il va, en fait, il va saboter lui-même, je crois. Et du coup, il va être hors jeu. Moi, je vois comme ça. Du coup, le gouvernement va essayer de négocier, de négocier, mais de façon complètement. Euh, voilà, comme ça, hein. c'est malhonnête et va, ne va pas réussir et il va y avoir des accidents en plus. Hein, les gens, ils vont pas, euh, ils vont pas accepter. En tout cas, ça va mal se passer. Et là, on a quelqu'un d'autre qui arrive et qui va, j'espère, nous sortir du pétrin. Donc, on va les regarder par là. Et lui, de toute façon, il va s'enfoncer. Hein. Enfin bref. Alors, on va remettre deux cartes là et puis j'arrêterai parce qu'il faut pas trop non plus en sortir. Hein. Bon, alors ici, ah, il y a quand même les grèves, vous hein, voyez, il y a les grèves et il y a des séparations. Ou alors au contraire, parce que si vous voulez, c'est vrai que le train, il peut arriver ou partir, c'est vrai qu'on voit toujours séparation, mais se trouve c'est l'inverse, c'est les gens qui viennent. Donc si ça se trouve c'est on va regarder ce qui va sortir ici mais ça se trouve c'est l'inverse c'est encore d'autres personnes qui vont arriver et qui vont euh, il va y avoir grève mais grève générale cette fois hein. pourrir bon ben voilà la situation qui va pourrir donc pourrir c'est quoi bah ben, ça dure trop longtemps bon et menacer ouais donc il va bien y avoir une grève qui va menacer tout le monde Bon, alors, du coup, je sais pas qui c'est qui va nous, nous sortir de là, parce qu'il y en a quand même un qui va intervenir ici. Ça, je crois que c'est les détails que je vois. C'est-à-dire que la situation va pourrir, il y a une grève générale qui va menacer, on va dire, la, bah, tout le monde, hein, toute la situation. Et c'est là qu'il n'y en a rien qui interviendrait. Euh, Est-ce que je peux avoir une carte savoir qui c'est Euh, bah bof, ça m'aide pas beaucoup. Quelqu'un qui a quitté ses fonctions, quelqu'un qui a quitté qui n'est plus à sa place ou qui a quitté ses fonctions. Euh, on va voir ce que c'est que ça. Ou qui n'est plus en fonction. Donc peut-être quelqu'un qui n'est plus dans, qui n'est pas dans le système ou qui n'est plus dans le système. En Retraite ou peut-être quelque chose comme ça. Ouais, qui n'est pas content du tout de la situation. Bon. Donc ce serait plutôt quelqu'un en dehors en fait. En dehors du système. On va voir euh, qu'il y a quand même un ressentiment par rapport au, à la façon dont les choses se sont passées. On va voir si avec le 32, on peut avoir euh, éventuellement une, une information sur cette personne-là. Qui devrait intervenir. Et rapporter un peu de joie. Alors, 8 de pique. Ouais, bon là C'est la pire des cartes. Hein. Je vous ai sorti carrément la plus mauvaise carte. Mais oui, mais la carte, elle change. Donc là, c'est la, la pire. 8 de pique, c'est la cata, là. Mais là, vous voyez, hop, on va vers l'espoir. Donc c'est bien quelqu'un qui va apporter un espoir dans une situation où là, il n'y a, a plus rien qui marche, il n'y a plus rien qui fonctionne. La plus mauvaise carte du jeu, c'est l'huile de pique. Voilà, quelqu'un qui va être très populaire, apparemment. Et qui va apporter une nouvelle chance ou une opportunité. Ouais, quelqu'un d'amical. Alors, je ne sais toujours pas qui c'est. Je n'ai pas sorti de personnage. Alors, il y a quand même un retard. Et après, les choses bougent. Bon, dis-moi un peu qui c'est, ce, cet homme-là. Je pense que c'est un homme. Bon, il devrait intervenir au printemps, déjà. Alors, je ne sors pas. Hein. Alors, il y a une femme, ici, et un homme. Il y a une femme et un homme dans cette histoire. C'est vraiment une question de surprise. Ils ne sont pas attendus du tout, ces deux-là. Mais alors, savoir qui c'est J'ai deux, deux personnes. Alors quand même un homme assez, on va dire, alors assez âgé, entendons-nous, hein. c'est pas un genou, voilà, bon. Et c'est quelqu'un qui a beaucoup d'autorité. La, la femme doit être un peu plus jeune quand même. Hein. Bon, c'est vrai qu'ils ne se regardent pas l'un et l'autre, bon, enfin on pourrait les mettre comme ça, hein. <rire> bon. Mais en fait, c'est comme s'ils allaient agir un petit peu indépendamment de l'un de l'autre, mais que tous les deux euh, agissent pour le bien de la France. Ça peut être un militaire, euh, quelqu'un dans la justice, enfin bon, le roi de le, le pique, c'est quelqu'un qui a vraiment beaucoup d'autorité, on hein, voit bien la façon dont il dont se tient. Et c'est généralement aussi un homme qui est, qui est plutôt vers la cinquantaine, hein, ou... ouais, plutôt dans ces eaux-là. Et elle, la femme-là, c'est une femme intelligente, qui n'est euh, pas vieille, hein, 40-50 dans ces eaux-là, mais qui n'est pas du tout négative, hein. C'est une femme intelligente. Bon, bah lui, il est bien. Hein. Il est positif. Hein. Donc, un homme sérieux, mais euh, sincère. Là, je, maintenant, je vais vous sortir les personnages. Euh, elle est encore un peu cachée, cette femme-là. Je ne sais pas qui c'est. Mais elle est pour le peuple. Bon, on va, on va laisser euh, les personnages arriver dans le jeu. En tout cas, on a bien, je dirais bien, un homme et une femme. Alors peut-être qu'il y aura peut-être même un deuxième homme, mais j'ai l'impression que c'est le même. En tout cas, un homme et une femme qui devraient intervenir pour rapporter du calme dans la situation. Et ce sont des personnes positives. J'ai rien sorti de négatif sur les deux. Là. Mais avant ça, euh, ben ça va un peu dégénérer. Voilà. Bon, ben, j'espère avoir apporté un petit éclairage. On va regarder justement de quel côté le vent tourne en concernant la Russie et l'Ukraine. Mais j'ai l'impression qu'il va y avoir trahison. Et du et de ce fait, il y aura hostilité déclarée. Et que du coup, on va se trouver euh, quelque part pris euh, dedans avec en plus euh, le, le côté des camionneurs alors qui risque en plus d'être gelé. Ce, ce mouvement-là, ça va être gelé parce que, euh, bah parce que le, le, le gouvernement, le gouvernement, comme vous voulez, ne va pas... Euh, ne va pas savoir réagir. Avec lui, là, qui est à la tête, il va pas savoir comment gérer la situation. Lui, il connaît que la colère. Et c'est bien le problème. Il n'a rien compris. Enfin, bon. Enfin, voilà. Bon, je vais peut-être vous faire un tirage sur le, Je ne sais pas. Je vais réfléchir. Open mind. J'ai envie, envie de vous faire la 5D, mais ce n'est pas facile, facile, quand même. Euh, mais bon, je vais réfléchir. Alors, peut-être une dernière carte pour nous. Hein, vous savez, notre, notre beau jeu des artisans de lumière... On va regarder ce qu'il nous dit justement par rapport au convoi de la liberté. S'il peut nous donner une carte pour nous. Voilà. Alors, pareil, je ne regarde pas la coupe. Hop. Alors, une carte pour nous aider dans la situation où il risque d'y avoir beaucoup de blocages. Protection spirituelle de la Merkaba. Alors, genre, je ne connais pas. Je vous avoue, hein, je ne sais pas ce que c'est. On va regarder si j'arrive à trouver mon livre. Bon, c'est peut-être pas mal. Hein. Je vais vous dire ce qui est marqué, en fait. Euh, alors, vous le résumez. Donc, en fait, c'est quand on est énergétiquement surchargé. Hein c'est quand on a euh, trop de tensions émotionnelles ou psychologiques. Voilà. Et, et en fait, le, le, le livre dit, « Vous pouvez même avoir la sensation de porter les autres sur votre dos ou dans votre tête. Ce surplus de poids peut tirer vers le bas. » tirer vers le bas votre vibration naturellement légère, vous plongeant dans l'angoisse, le doute, la peur ou le désespoir. Votre vision intérieure aussi peut être obscurcie par cette surcharge. De ce fait, il peut vous être difficile de discerner ce qui est à vous de ce qui appartient aux autres. Donc, nettoyez votre champ énergétique. Bon, donc ça veut dire qu'on va avoir tellement de choses qui vont nous arriver que ça risque de libérer de l'angoisse. Ou de générer de l'angoisse. Hein. Bon, c'est vrai que ça va être c'est très anxiogène. Bon, c'est vrai qu'il y a de la joie en ce moment. C'est vrai, c'est vrai. Mais ce qui va arriver par la suite risque d'être anxiogène. Donc, en gros, c'est se recentrer sur soi et se nettoyer énergétiquement et surtout garder espoir. Moi, je vois une période assez difficile qui, qui arrive quand même. Hein c'est pas gagné tout de suite. Donc je suis contente vraiment que euh, de vous avoir dit, redit, re-redit, de faire des petites réserves, de penser à vos animaux, euh, de faire attention à vous, etc. etc. Hein. Parce qu'on a quand même une période là qui nous dit attention, on risque d'avoir de l'angoisse. Hein. Et, et donc il faudra vraiment euh, se sancrer, comme on dit. Sancrer et, euh, et voilà, et se nettoyer. C'est ça. Voilà. C'est ce que j'avais à vous dire. Donc, Je pas mais je crois que c'était tout. Hein. Bon, bah écoutez, je vais vous laisser. Je vais vous souhaiter un bon week-end. On refera le point sur la situation. Et puis, euh, eh bien, à bientôt. Ah, au revoir.